Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre cours. Pendant de nombreuses années, les touristes n'ont visité que le centre des villes. Cela a contribué à leur renommée, mais a également entraîné de nombreuses conséquences inattendues, comme une surpopulation touristique ou une certaine gentrification de ces centres. Aujourd'hui, nous observons une nouvelle tendance. Le tourisme s'approprie aussi la périphérie des villes. Mais nous manquons encore de moyens pour trouver, nommer et donner de l'attrait à ces nouveaux lieux excentrés. Alors désormais, où trouver l'inspiration pour ces voyages qui sortent des sentiers battus Ce cours, produit par le projet européen Erasmus+, Dear the City, offre une occasion unique de créer et d'expérimenter ce type de voyage alternatif. Il est destiné aux professionnels des industries créatives et culturelles, ICC, qui pourront à leur tour concevoir et réaliser des visites urbaines alternatives intégrant des publications numériques. Il ne s'agit pas d'une formation pour devenir un guide touristique agréé, mais plutôt d'une opportunité pour les professionnels des ICC et les résidents de ces lieux d'apprendre à utiliser les nouveaux outils numériques de manière simple et ludique. Ce cours est divisé en cinq modules qui couvrent les sujets liés à la création de visites alternatives de la ville. Recherche, narration et gamification, mais aussi utilisation des outils numériques et amélioration de vos compétences entrepreneuriales. Dans chaque module, vous trouverez des informations et des explications des études de cas avec des exemples de bonnes pratiques et des outils pour vous inspirer votre processus de création. Après avoir suivi ce cours, nous vous suggérons de mettre vos connaissances en pratique en créant votre propre visite numérique, puis de la partager sur les médias sociaux avec le hashtag « Idealicity » afin que d'autres puissent tenter la même expérience.